Pourquoi la peur rend les fumeurs stupides Alors qu'on se met d'accord tout de suite, je ne pense pas que les fumeurs soient des gens stupides. Au contraire, je pense que les fumeurs sont des gens tout ce qu'il y a de plus normaux et que ce sont simplement des gens qui ont été et se font toujours manipuler par l'industrie du tabac. Dans une précédente vidéo, je vous disais qu'un fumeur était coincé entre deux peurs majeures qui l'empêchaient de se débarrasser de ses cigarettes. D'un côté, la peur de mourir et de l'autre, la peur d'arrêter de fumer. Et je vous disais aussi que l'industrie du tabac avait tout intérêt à stigmatiser les peurs des fumeurs pour mieux les garder prisonniers. Pourquoi À cause de ce principe naturel, la peur rend stupide. La peur, c'est un mécanisme naturel qui est censé nous prémunir du danger. Lorsque nous sommes face à un danger, notre corps subit tout un tas de réactions chimiques et hormonales pour nous amener soit à fuir, soit à combattre. Notre cœur va notamment se mettre à battre plus rapidement. Notre respiration va s'accélérer pour faire entrer plus d'oxygène dans notre corps et notre sang va être orienté vers nos membres inférieurs pour nous préparer comme nous venons de le voir, soit à la fuite, soit au combat et qui dit afflux de sang dans nos membres inférieurs, dit moins de sang dans notre cerveau, et donc moins d'oxygène et de nutriments essentiels pour faire fonctionner notre machinerie cérébrale, ce qui va donc inhiber nos capacités de réflexion. Et c'est pour cela que l'on peut dire que la peur rend stupide. Et c'est pour cela encore que l'industrie du tabac a tout intérêt à stigmatiser les peurs des fumeurs et à les garder dans un climat de stress, de nervosité et d'anxiété, car ces peurs les empêchent de réfléchir. Et peut-être que justement, si les fumeurs étaient en mesure d'utiliser leur pleine capacité cérébrale, ils seraient en mesure de trouver d'eux-mêmes des solutions pour se libérer du tabac. Alors si vous voulez recevoir de vrais conseils pour vous libérer de vos peurs liées à la cigarette et arrêter sereinement de fumer, abonnez-vous